Micro. Alors, le parallélisme, alors c'est en gros tout ce qui est euh, exécution de code euh, en parallèle. On y est amené à des moments donnés. Euh, le cas typique, c'est le scrapping. Quand on va commencer à scraper un site, euh, si on attend la réponse de chaque adresse une par une, euh, qui est encore demain. Euh, alors, l'intérêt du parallélisme, c'est de pouvoir exécuter plusieurs codes euh, en parallèle. Alors, d'ailleurs, hop, j'avais fait mon slide hop, dessus. Voilà, c'est bon, je suis dessus. Donc, le pari, c'est à mettre en œuvre des architectures d'électronique numérique permettant de traiter des informations de manière simultanée. C'est ce qu'on cherche à faire au bout d'un moment et on se demande bien comment faire. En Python, on a trois grosses méthodes. On a euh, asyncio, qui est une méthode euh, interne à Python, qu'on retrouve dans beaucoup de langages de programmation, y compris en JavaScript, des, des notions très similaires. On a le threading et le multiprocessing, qui sont les trois grosses familles de parallélisme en Python. Alors, on peut les regrouper en deux familles, les monocores, qui vont être asyncq et le threading, et ensuite le multicore, donc avec multi-threading. C'est pour ça qu'il y en a deux qui se rapprochent au niveau du threading, il y en a une qui sert sur s'en sur, sortir de, de Python, et l'autre qui va sortir, qui va utiliser plusieurs cœurs. Sur le monocore, on a Asyncio, qui a l'avantage d'être très léger, super bien intégré à Python. Par contre, qu'on aura besoin d'écrire des fonctions spécifiques euh, pour pouvoir l'exploiter, on a besoin de modifier le, le code de base, de tenir compte d'Asyncio dès le départ. Euh, le cas typique, justement, c'est, on importe a 5 on utilise le mot-clé A5, on définit notre fonction, et ensuite, on écrit notre code. Et on lance notre code comme ça, sur la base. On a ensuite le setting, qui est l'avantage de ne nécessiter aucune modification du code existant. On peut encapsuler, euh, n'importe quelle fonction déjà existante, n'importe quelle classe, sans avoir à, à modifier le code de base. Ce qui propose, propose l'avantage de, de rien avoir à faire, si tu as envie de mettre en série un processus en parallèle, tu le mets en parallèle et terminé. Euh, ça, c'est le gros avantage. Et tu as ensuite, hop, là que je dessus, euh, en multicore, tu as le multi qui lui aura l'avantage de s'extraire. Euh, donc il y a l'avantage aussi de, de ne pas modifier le code de la fonction appelante, qui a par contre. Qui est plus lent à démarrer, car elle nécessite la création d'un subprocesse ou d'un fork en fonction du système d'exploitation. C'est interne à Python. Et voilà. Et justement, c'est ce que dit Julien. Il nécessite plus de code. Il permet l'utilisation de tous les cœurs, mais par contre, il n'est pas gratuit en utilisation. Parce que justement, euh, sous la plupart des architectures par défaut, il crée un, un autre processus séparé. Donc, il est plus lent à démarrer. Donc, il faut euh, en tenir compte, on peut pas l'utiliser, par exemple, c'est ce que je disais au niveau du scrapping, euh, ce serait pas utile d'utiliser du multiprocessing du multi processing en scrapping parce qu'on attend simplement de l'Io. Donc là, on peut se tourner vers Asyncio ou euh, tout simplement euh, le threading classique qui, lui, par contre, permet de ne pas créer un subprocess entier, donc de ne pas surcharger la machine. Par contre, si tu as euh, du... Du, du gros code à lancer derrière du, je dirais, du calcul sur image, etc. Par exemple, tu peux euh, utiliser multiprocessing puisque là, euh, ça aura davantage de sens. La perte de temps au démarrage du processus sera amortie par le gain de puissance de calcul derrière, euh, qui sera énorme. Voilà. Donc, les trois méthodes sont existantes. Sont... Souvent, on ignore multiprocessing par défaut. Ouais, on peut mélanger les méthodes, effectivement. Ouais, tout à fait. Euh, c il n'y avait aucun problème pour mélanger les méthodes. À partir du moment où on encapsule un processus, par exemple, tu lances en multiprocessing un, un robot IRC quelconque qui va discuter sur Internet, tu peux très bien le laisser tourner dans son coin et, et lui-même appeler des, du, de la 5 5-YO ou du threading classique. Donc, voilà, c'était la conclusion rapide, ce que je voulais surtout pas faire très long. j'ai vraiment très court là dessus sur l'introduction. Euh, Souvenons, si on pourra gérer, passer aux gestions de, de queue une prochaine fois euh, parce que c'est assez intéressant. Et voilà donc la 5Q léger, euh, mais nécessite un code de threading léger, mais nécessite aucune adaptation de code particulière. À part ne pas oublier qu'on fait du multi euh, processus, donc euh, par exemple, on peut pas utiliser SQLite en même temps, tous en même temps, sinon ça le fera pas. Euh... Alors, le démarrage d'un nouveau processus, c'est carrément de lancer euh... Euh, Python à zéro quasiment. C'est vraiment ça le, le vrai coup. Sauf quand on utilise un système Unix, on peut utiliser Fork et même un serveur Fork on supporte le pipeline. Donc, le processus lourd, voilà. Euh, je peux jamais utilisé ThreadSafe. safe Je ne sais pas trop... Euh, le SQLite, pour moi, ça reste vraiment euh, du, du mono euh, mon Thread. Je ne touche pas autrement. Hein, je... euh, très bien, euh, euh, très bien. Euh, euh, du coup, euh, oh, je m'attends. Euh, en deux. En deux. Voilà, ouais, moi j'ai fini. Je te le très vite. Je voulais très vite une introduction. Merci à toi, mon cher CGFI. CGFI. Euh, du coup, est-ce que nous avons des questions euh, Pour générer des figures complexes avec Matlotlib, vaut mieux utiliser quelle techno euh, Matlotlib. Euh, Matlotlib. Une... bibliothèque. Oh, ça, euh, J'avoue que faudrait quelqu'un qui connaît vraiment bien ma Clib, mais à la limite, tu peux utiliser n'importe lequel, parce qu'après, lui, il va faire des appels euh, en C. Moi, par défaut, je mettrais du multiprocessing, de façon à séparer le processus, lui filer vraiment, à la limite, un autre cœur, et qu'après, il fasse son business derrière. Maintenant, ça dépend de la complexité. Il euh. faut vraiment faire des tests au niveau de la complexité. Si ça vaut le coup de démarrer un, un subprocess, ou si tu peux le faire en threading, euh, tout simple. Surtout que ça ne demande pas beaucoup de modifications de code euh, dans l'appel lui-même du thread. Très bien. Il euh, y a Palouf qui demande, quel est le vrai coût du démarrage d'un nouveau process avec multiprocessing Alors, ça varie. Ça varie en fonction du système d'exploitation euh, et de la façon dont il démarre. Alors, par défaut, il est toujours démarré simplement via un subprocess. Maintenant, que ce soit sous Linux, sous Mac ou sous Windows, il démarre directement avec Subprocess. En gros, c'est comme ouvrir un shell et lancer Python. C'est vraiment la base euh, du lancement aujourd'hui. Mais on peut utiliser euh, sous Linux le fork et même un serveur de fork si on utilise des pipelines. Donc, ça peut être intéressant, le multiprocessing, sous Linux, vraiment, euh, ça, a, ça a un intérêt. Euh, du coup, il y a HS qui demande est-ce que. On, alors, je ne je je sais pas si la question c'est est-ce qu'on peut lancer en parallèle le même script Ah ouais, ouais Alors, s'il n'y a pas de conflit, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple, que SQLite, euh, si tu n'as pas de conflit au niveau de ta base de données ou de l'accès à un fichier simultané, il n'y a aucun problème, tu peux lancer en simultané euh, autant de processus que tu le désires. il La seule limite, c'est l'absence de calcul. Très bien. Euh, Est-ce que tu as des retours d'expérience concernant les stratégies de tests avec les différentes méthodes de parallélisation Non, alors le problème de la parallélisation, c'est que c'est à la fois assez simple conceptuellement, mais en pratique, il y a beaucoup de processus déjà parallélisés. Donc, les résultats peuvent être vraiment très aléatoires d'un moment à l'autre au la, en fonction de la charge du système. L'idéal, faut... c'est de retenir surtout qu'on a Asyncio et Thread qui sont à peu près pareils. Au niveau du résultat, c'est du léger, ça reste sur le même cœur et on n'exploitera jamais les autres cœurs. Et après, dès qu'on a besoin de vraie puissance de calcul, qu'on n'a vraiment pas besoin de l'attendre simplement en, en entrée-sortie, que c'est vraiment de la puissance de calcul, il faut tenter le coup avec, euh, avec le multithreading, puisque là, par contre, ça peut te libérer euh, de la puissance de calcul et, et gagner justement la puissance des autres cœurs qu'on n'a pas d'habitude. All right. Euh, une autre question. Est-ce que il euh, y a des techniques euh, ou des design patterns pour éviter euh, des deadlocks, des, euh, des, ah ouais. des perturbations entre les process Ouais, ouais. C'est alors ça, ça aurait été euh, quelque part le, un sujet un, un peu plus long, j'irais d'une quinzaine de minutes. On a le système de queue, on a le système euh, de de lock, évidemment, et on a le troisième, on a le proc aussi, je crois. Si je me rappelle bien, le troisième, c'est Proc. est assez simple, on fonctionne avec des maps. C'est vraiment, on a on a tout clé en main. En fait, le, au niveau de la 5Q, il n'y a pas besoin de grosse gestion. Au niveau du trading, après, on a un système de queue qui permet de gérer, puis en plus de gérer la façon dont on gère la queue. C'est-à-dire en FIFO, en LIFO, en, en, avec des priorités. C'est Vraiment, il y, a, il y a tout un, un éventail de, de panels. De, de gestion des queues, c'est vraiment euh, et des verrous très bien. Non, euh, c'est bien intégré dans Python. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Euh, merci à toi, mon cher Ségifi, euh, pour cette présentation.